La chambre des merveilles, d'après le best-seller de Julien Sandrel, c'est un rôle principal sur mesure, très touchant pour Alexandra Lamy. Et a des notes un peu aujourd'hui En euh, 12 en maths. 12 Bah ben, c'est pas génial. Bah ben, si, en sachant que moyen la moyenne est à 14. Taguer mon loup sur la caserne militaire. Allez maintenant Eh, dis oui. S'excuser auprès d'Amara. Bonjour Amara Tu sais, Louis s'excuse. Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo. Allô Vous n'êtes pas en Asie par hasard euh, ah non non pas du tout là je, je suis au boulot. Au CGR de Nîmes, le public est venu très nombreux pour une avant-première exceptionnelle. En tout cas d'avoir un, un rôle comme ça, de toute façon chaque rôle est un peu différent. Mais, euh, mais euh, oui, c'est un. En tout cas, j'ai ai aimé raconter euh, cette histoire-là et surtout avec Lisa. Puis surtout d'avoir un. un qu'il soit émouvant, mais en même temps qu'il soit, qu soit un film aussi, j'allais dire, où il y a de l'amour, où il y a de la vie, où euh, bizarrement, on rit aussi, on est touché, on est ému, et je trouve que c'est un film aussi qui est, qu est sur la vie. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire, surtout avec euh, Lisa, parce qu'elle est très, très forte pour ce genre de film. Bonjour, <rires> Thalie. Euh, donc, bah, d'abord, merci à vous deux, parce que euh, euh, je découvert un univers... Euh, Enfin, J'ai pas l'habitude de, de voir ce genre de film, à vrai dire. Et donc, euh, j'étais très émue et euh, je suis. Euh, euh, merci à vous de m'avoir fait voyager, de, de m'avoir euh, sorti de ma zone euh, habituelle. Voilà, parce que c'est vraiment pas le film que, que je vais voir d'habitude. Alors, alors. La vérité. Tourné, la vérité, nous avons tourné ce film pendant le confinement. Donc, nous n'avons pas bougé. Voilà. Donc euh, tout ce que vous avez vu en Irlande est en Bretagne, à Cabaret-sur-Mer, le Portugal, c'est à côté de Marseille. Ailleurs, ah pardon, dans le Var. Bon, ouais. bon le Japon, par contre, ça c'est vrai, on a pu tourner au Japon. Mais comme quoi la France est magnifique, puisqu'on peut faire tous les pays et ça c'est merveilleux. Euh, le Japon, en fait, c'est vrai que quand on a, on a tourné, malheureusement le Japon n'était pas ouvert. Et pendant longtemps, donc on a eu peur et on s'est dit peut-être qu'on ne va pas pouvoir aller au Japon. Or, c'est un moment important dans le film. Et heureusement, un an et demi après, le Japon s'est ouvert. Et donc là, on a pu aller, on a pu aller au Japon. On m'a proposé le scénario. Oui. Moi, je n'avais pas lu le livre. On m'a proposé un scénario déjà écrit, donc déjà transformé par rapport au livre. Et là-dessus, moi, j'ai retransformé le scénario. Euh, parce qu'il euh, y a plein de scènes où en fait on avait besoin de réécrire ou envie de réécrire et à, à tout moment ça a été un travail euh, euh, assez long, euh, très collectif avec à, Alexandra et euh, à chaque fois que je lui ai dit écoute improvise moi quelque chose euh, sur ce thème-là, où je sens qu'il manque ça, où elle, elle venait me voir et me disait « je ne peux pas le dire comme ça » ou « ça, c'est pas comme ça que ça se passerait ». Des... enfin voilà Comme on est très amis, qu'on a tout à fait confiance l'une en l'autre, eh ben, ça a été un espèce de ping-pong cinématographique absolument incroyable. Euh, je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'une réalisatrice et une actrice s'engagent dans ce type d'histoire Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qu qu qui les motive le salaire. Et moi, j'ai mis tout mon cœur, Alex, elle, son cœur. Et c'est une histoire euh, à laquelle on s'est attaché mais c'est aussi une histoire euh, qui nous a attachés. C'est-à-dire que malgré nous, on vivait euh, l'histoire aussi. Elles, les histoires, elles ne sont pas que dans un sens. En fait, elles vivent à travers nous. Nous, on leur donne notre vie, on leur insuffle notre vie. Mais elles, elles nous donnent aussi leur euh, expérience et leur vie. Et moi, en fait, euh, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup des rêves euh, de ce film. Ils me sont arrivés dans la vraie vie sans même que je me rende compte que c'était déjà dans le film. Donc, euh, c'est assez drôle comment, quand, quand on pose une intention, finalement, une intention, c'est toujours un bon grand. Et un film, c'est pareil. De toute façon, ce qui est important, en fait, c'est pas tellement qu'est-ce qui a changé par rapport au livre, parce que Julien Sandrel, donc l'auteur, il a donné complètement son aval, parce que de toute façon. Pour lui, ce qui était important, c'est qu'on garde, euh, j'allais dire, l'humeur, l'émotion, euh, ce, ce, ce, parce que dans, dans le livre de Julien, il y a, y, a, y a quand même aussi ça, c'est effectivement la vie. Euh, on choisit sa vie, on, on, toute cette liste de rêves, euh, elle, où elle se rendait compte qu'elle ne connaissait pas son enfant, enfin en tout cas qu'elle ne voyait pas tout ça de, de chez lui, pareil pour elle. Donc y a, tous ces trucs-là étaient là. Après, nous, on l'a formulé autrement parce que c'est parce que, parce que du cinéma et qu'on est obligé d'aimer autrement. Mais, mais euh, sinon, il aurait dit évidemment euh, non. Mais on, on, pour lui, on a complètement respecté aussi euh, ce que lui euh, voyait de son, de son roman. On devrait tous être des mamans les uns pour les autres. C'est quoi une maman C'est quelqu'un qui, qui, qui s'occupe, c'est quelqu'un qui, qui veille. Le film s'appelle « La chambre des merveilles, et c'est oui. l'histoire d'une mère qui veille. Donc on devrait tous un peu veiller les uns sur les autres. Tu vois Et, et, et c'est aussi cette idée-là que c'est pas parce qu'on est en veille qu'on n'est pas en vie, et c'est pas parce qu'on est en veille qu'on est vieille. Voilà, ça j'avais envie de le faire, ça parce que c'est rigolo. Ça c'est très très bien, ça oui. j'adore. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça assez chouette, parce que c'est dans la, la ville d'avant, où on était, où il y a un monsieur qui a dit, à Avignon, il, dit, il nous a dit, je me retrouve complètement dans cette maman. Et en fait, je crois qu'il n'y a même pas une histoire de sexe, en fait. Ouais. Tous les ans, je fais mes rêves, en fait. Mon année me sert à faire mes rêves, surtout. Et à, être, et à vivre mes rêves et heureusement à chaque fois je me dis bon bah là ça y est j'ai plus de rêves je suis à bout et puis finalement il y en a toujours des nouveaux et ça c'est bien quand même oui ben bah, moi ça serait voyager euh... tiens à la fois je me suis dit tiens j'ai un rêve que j'aimerais bien faire c'est le l'Orient Express ah ben bah, moi aussi viens on le fait ah ouais ça c'est mon rêve ah ben bah, moi aussi ah ouais j'adorerais moi j'aime ouais. les trains si j'aime voyager enseigné déjà hein. ouais je crois ouais. que c'est pas donné c'est plus de 6000 euros voilà. voilà alors ça reste un rêve <rire> et ça c'est beau et là il lui arrive un truc qui, qui est tellement euh, perturbateur de son quotidien de sa routine du ronron qu'elle se ronronne tous les jours euh, que ça l'oblige à sortir de sa zone de confort ça passe par une grande zone d'inconfort bien sûr mais là dessus c'est un peu comme quand on fait un grand plongeon euh, bah, il y a ce moment où on est dans les airs et où on sent que c'est la liberté totale. Et en fait, ce qu'elle va expérimenter, c'est comment elle va passer d'une vie subie à une vie choisie. Et c'est ça, et, et comment, en fait, tout ce chemin-là va mener, finalement, à l'intérieur d'elle-même, à la rencontre avec elle-même. Du coup, c'est la rencontre avec son fils, la rencontre avec sa mère, et la rencontre avec la vie.